Tout au long de la période, l'un des plus grands industriels du monde, et même en quantité stricte le plus gros, est un constructeur automobile américain qui s'appelle Henry Ford. C'est un de l'air c'est un paternaliste ombrageux, parafa mais forte éthique, énorme intelligence, de conscience du fonctionnement du système. <coughs> Alors, dans les héritages qu'on a de ce type portrait sympathique, il y a cette phrase. Pour bien marcher, le capitalisme a besoin d'avoir aussi peu que possible de règles. Mais par voie conséquence, il doit compenser ça par une éthique extrêmement stricte. Et par exemple il serait mauvais dangereux du point de vue de la stabilité, de l'acceptabilité sociale du système, que les chefs se rémunèrent plus de 40 fois le salaire moyen des personnels qu'ils commandent. Moi, en réforme, je ne me prends que 40, que 40 fois le salaire moyen des, des centaines de milliers de mecs qui travaillent dans mes usines. On a oublié tout ça. Peut-être que ça pourrait rentrer dans le calcul, d'ailleurs. Parce qu'en tout cas, ça a fait. et dans la définition de l'entreprise pour vous. En tout cas, ça a nous donnait une stabilité formidable pendant très longtemps, dans la mesure et dans la décence. Et l'autre intuition d'Henry Ford, elle commence dans les années. à la sortie de la grande crise économique mondiale, peut-être même un peu avant d'ailleurs. Il invente un coup absolument tordu et il, il pratique et il dit partout. Moi, j'offre à mes salariés, je, je paye mes salariés six jours la semaine pour cinq de travail. Parce que bon Dieu, je veux qu'ils m'achètent mes voitures, et faut Il faut qu'ils aient pour ça qu'ils aient du pouvoir d'achat. Et la formule résumée qu'il a apprise, redite après pour généraliser le truc et pousser ses copains à faire de même, c'est je paye mes salariés pour qu'ils m'achètent mes voitures. Ça fait 30 ans que je réfléchis sur cette très belle formule, je paye mes salariés pour qu'ils m'achètent mes voitures, et je suis arrivé à la conclusion que le plus important là-dedans, c'était pas du tout le concept, c'était le jeu. Il ne dit pas « je paye mes salariés pour qu'une fiscalité intelligente préserve le plus d'épargne et qu'une banque centrale intelligente recycle aussi que cet épargne vers le investissement. »« Je » et « vois-tu. » Et la traduction, c'est « cinq jours payés 6. » On va complètement oublier ce truc.